Pour réussir dans le business, il n'y a pas le choix, tu dois passer à l'action. Alors tu le sais, je ne t'apprends rien, mais pourtant on ne le fait pas et tu ne fais pas ce que tu dois faire et je ne fais pas ce que je devrais faire. D'ailleurs sinon tu ne serais peut-être même pas en train de regarder cette vidéo et je vais t'apporter... Euh, des réflexions que j'ai moi, des choses qui m'ont aidé quand j'ai été coaché, quand j'ai fait partie de certains programmes et puis bah, par la vie et par euh, mon entreprise et ça va vraiment t'aider à maximiser la probabilité que tu réussisses. Euh, donc reste branché, j'ai sept conseils pour toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ingen, je dirige l'entreprise Coach en Mission et on accompagne les coachs à développer leur business et à vivre de leur Passion, let's go. La première chose, c'est d'avoir un objectif smart. Alors en fait, là déjà, il y a euh, cinq euh, sous-conseils euh, dans cet objectif, dans, cette, dans ce premier point. Je t'invite tout simplement à aller sur Google et taper « taper ob, objectif smart » pardon, et t'assurer que tu as bien validé les cinq points. Deuxième euh, point de cette checklist, c'est que tu as pris un engagement intellectuel et émotionnel. C'est-à-dire que souvent, on prend un engagement intellectuel. Par exemple, moi, pendant longtemps, c'est « oui, il faut que je perde du poids, oui, il faut que je perde du poids, euh, oui, je vais faire du sport, etc. » Est-ce que je le fais Non. Pourquoi Parce que mon engagement, il a été intellectuel, mais pas assez émotionnel. Ça a été conscient, mais pas assez inconscient. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on peut... Euh, vraiment cocher toutes les cases parce que chaque point mériterait une vidéo entière et je le ferai peut-être mais voilà comme ça tu sais avec quoi partir <rire> souvent quand on passe pas à l'action c'est parce que inconsciemment émotionnellement on n'est pas encore décidé typiquement si je reprends l'exemple de perte de poids c'est malheureusement hein, parfois tant que tu souffres pas assez émotionnellement parce que la souffrance c'est une émotion de ton euh, poids de ton surpoids et eh ben tu ne passes pas à l'action. Tu vois, c'est juste euh, une idée pour te faire réfléchir. Troisième point, c'est d'être aligné avec tes valeurs hautes et ton pourquoi. C'est hyper important que tu comprennes que tu es un être. À mon avis, la tâche que tu as, ce n'est pas une histoire de vie ou de mort. Euh, tu n'es pas un immigré qui vient d'arriver en France un peu comme mes parents où euh, voilà, tu as le luxe, quoi où tu dois être forcé à faire certaines choses. Okay? Si tu vois autant de Chinois ouvrir des restaurants chinois, ce n'est pas parce qu'il y a autant de Chinois qui sont passionnés par la gastronomie chinoise. C'est parce qu'il y avait une urgence, il y avait une, une nécessité. Aujourd'hui, la plupart du temps, il n'y a pas cette nécessité, cette obligation. Donc, il va falloir puiser sur tes valeurs hautes et ton pourquoi. Est-ce que l'objectif que tu t'es fixé là, perdre du poids ou faire une publication sur les réseaux sociaux ou organiser un webinaire, est-ce que c'est vraiment aligné avec tes valeurs hautes et ton pourquoi pourquoi Et les deux sont importantes, hein, parce que si tu dois chercher l'alignement avec tes valeurs hautes, il y a des grandes chances que euh, la plupart des choses, euh, tu pas envie de, de les faire. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir son pourquoi. Par exemple, si j'ai une valeur haute liberté euh, et tu me dis, il faut que je fasse un webinaire, je vais te dire non. Oui, mais mon pourquoi, c'est quoi Mon pourquoi, c'est de développer un business qui va m'apporter une liberté. Donc, pour nourrir mon pourquoi, j'ai besoin de faire ce webinaire qui va à terme nourrir mes valeurs hautes ok donc il y a tout un, un équilibre à trouver quatrième euh, check euh, point à checker c'est que tu as du temps dédié planifié et ça pour moi ça a été quand j'étais coaché mon coach il sur ça c'est euh, d'ailleurs pas que mon coach hein, les gens dans mon équipe euh, c'est ok Lingen, tu as dit que tu allais le faire demain mais quand et là tu ouvres l'agenda et tu dis bah mince en fait j'ai pas de créneau et du coup tu le fais pas et du coup tu dis ah ben bah, j'ai pas eu le temps et un peu en mode exus bah oui c'est sûr, tu n'es pas un génie, tu ne peux pas faire les choses si tu n'as pas de temps dédié, planifié. Je t'invite vraiment à le mettre dans ton agenda. Que... Cinquième point, c'est d'avoir une connaissance des obstacles. Et nous, avec nos clients, on travaille sur ça. On n'est pas en mode, bah, faites-ci et si tu ne le fais pas, c'est mal. C'est, ok, qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui t'empêche à un niveau émotionnel et intellectuel okay? C'est quoi les croyances limitantes que tu as C'est quoi les peurs, par exemple et puis, bah, peut-être, il y a des obstacles d'ordre plus logistique et technique, mais généralement, c'est des peurs et des croyances limitantes. Et donc, en tant que coach, hein, bien sûr, ce que je vous partage là, vous pouvez le partager avec vos propres coachés. Enfin, euh, quoi, sixième point, la méthodologie. Ok, est-ce que tu sais exactement comment faire Si tu ne sais pas exactement comment faire, eh ben euh, dès que tu vas faire et que tu vas être un peu bloqué, euh, bah voilà et tu, tu vas être dans le flou et ça va être de l'énergie euh, gaspillée pour peu que c'est une tâche qui te qui t'intéresse pas moi par exemple quand, surtout quand j'étais célibataire avec du vaisselle franchement la maison c'était un bazar parce que je savais pas où ranger les choses il y a des choses toutes bêtes hein, mais qu'on m'a que mes parents m'ont jamais apprises alors c'était pas une raison pour laisser la maison en bazar mais j'avais besoin de méthodologie et on me l'a pas apporté donc va voir comment tu peux trouver cette méthodologie et avoir un partenaire. Ce partenaire, ça peut être un coach, ça peut être un mastermind, ça peut être un, un groupe de pairs, ça peut être juste un collègue, un camarade, euh, ton conjoint, ta conjointe, bref, quelqu'un avec qui tu peux faire. Tu vois, quand tu as dédié ce temps, idéalement, euh, tu y vas avec des gens. Moi, quand j'étais étudiant et que j'avais la flemme de réviser, j'allais à la bibliothèque avec des amis. Okay? Nous, par exemple, avec nos clients, on fait des séances de coworking. Pour tout vous dire, <rire> Pendant que j'enregistre cette vidéo-là, on est en coworking tous les mercredis de 9h à 10h. Il y a une dizaine de coachs euh, qui viennent et on travaille ensemble. Et du coup, dans le chat, j'ai dit que j'allais faire tourner trois vidéos, okay? Que je vais pas avoir le temps de faire. Soit dit en passant. Et dernier point, je le mets entre parenthèses parce que c'est pas une checklist, mais c'est pour anticiper. Souvent, faudra accepter que l'objectif ne soit pas atteint. Mais si tu commences à te juger, à te trouver nul, c'est mort. Pourquoi Parce que ça va diminuer ta confiance en toi et ça va t'empêcher de réussir cette tâche. Ça va te faire abandonner. De la même manière que ton coaché s'il galère, tu ne dois pas le juger, tu dois le soutenir inconditionnellement, il faut que tu fasses pareil pour toi. Voilà, J'espère que ça t'aide. Si tu veux aller plus loin, évidemment, je t'ai parlé un peu des éléments du programme Coach en Mission. Si tu as envie de découvrir ce qu'on fait avec les clients, c'est très simple. On a une vidéo de présentation en bas. Euh, de cette vidéo, tu cliques dessus, tu rejoins, tu regardes ce qu'on propose et si tu es intéressé, tu réserves un appel avec moi et je serai ravi d'échanger avec toi. Euh, je te souhaite le meilleur, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao